Donc je vais être là 2-3 semaines, montrer ce qui est intox, info, etc. On vous donnera des conseils et surtout on répondra à vos questions que vous pourrez poser au préalable avec des documents PDF qu'on vous enverra au fur et à mesure de cette semaine. Ça c'est ce qu'on a organisé grâce à la venue exceptionnelle de Thierry. Donc c'est une conférence qui sera le samedi 30 juin à 14h qui durera 90 minutes sur le thème un été au top de votre forme. Allez voir sur notre page Facebook, il y a un événement qui résume exactement comment ça va se passer. J'aimerais que tu nous dises euh, et que tu nous expliques quelques études de cas, quelques personnes que tu as peut-être rencontrées. Bon, on peut très facilement prendre euh, un exemple qui arrive à, à beaucoup de femmes. L'après-accouchement. Euh, mm -hmm. Très souvent, euh, les femmes, euh, bah, elles gardent beaucoup de poids, elles ont du mal à reperdre, etc. à cause des hormones. On a du mal à redémarrer le métabolisme. En six mois euh, maximum, elle a, on a réussi à atteindre ses objectifs où c'était une perte de, de quelque chose comme 15-20 kilos. Donc en moins de 6 mois, elle a perdu 15 à 20 kilos. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait, ou qu'est-ce que toi tu as fait pour l'aider à perdre ses 15 à 20 bah, au kilos Au début, elle est venue avec beaucoup de questions où elle savait pas euh, qui était vrai dans tous les conseils qu'on lui donnait. Et moi, mon but, bah, c'était déjà de lui donner euh, les conseils qui sont bah, validés par la science. Et euh, surtout, euh, c'était ensuite euh, de l'amener à être autonome. Donc au début, on lui donne des menus euh, de C'est précis. Et ensuite, on élargit, on lui laisse le choix, etc. Le but, c'est de la rendre autonome. Et l'autre exemple que tu as, donc, c'était plutôt un homme Oui, homme. Donc, euh, très souvent, euh, bah, pour moi, c'est des sportifs que, que je reçois. Que un rugbyman, rugbyman euh, très haut niveau, top 14. Il était à 95 kg. Pour son poste, on lui demande d'atteindre les 105 kg. Donc, euh, 10 kg de prix, euh, sans prendre trop de graisse. Donc, une vraie bonne prise de masse. Euh, D'accord. Il déboule sur des bonnes performances. Et il a pris à peu près 10 kg, c'est ça Oui, une dizaine de kilos. kilos quels résultats ou quels bénéfices ont les gens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 Donc à partir du moment où ils atteignent leurs objectifs, elles fixent d'autres objectifs parce qu'on veut toujours plus. Elles se sent souvent libérées, c'est une autre manière de voir son corps. Les gens euh, s'apprécient plus. Quand on s'apprécie plus, les gens nous apprécient plus. On renvoie euh, forcément quelque chose de plus positif. Ça donne une bonne image de soi. Exact. Et forcément, on est beaucoup plus positif, même dans la vie. Euh. Facile à dire comme ça, mais en tout cas, euh, tous les ressentis et les euh, que j'ai eus, c'est euh, ça. Ça, c'est quelque chose de super important. C'est quelque chose qu'on va voir sur la conférence. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre euh, d'infos techniques, voire scientifiques, sur la nutrition. Mais on va aussi vous donner des conseils hyper pragmatiques et surtout des conseils pour passer à l'action, des conseils de motivation parce que euh, le travail est bien dans sa tête, c'est intimement lié, comme tu l'expliquais, à la nutrition. J'aimerais que tu euh, puisses me donner peut-être un conseil ou une astuce pour une personne qui est en train de regarder la vidéo là maintenant et qui hésite à s'inscrire à euh, cette conférence coaching de groupe C'est assez simple, on va vous donner des conseils que vous aurez peut-être entendu des fois mais vous saurez pas si c'est vrai. Là, ce qu'on va vous donner, c'est des infos vraies qui viennent ben, du coup d'un professionnel et le but c'est de vous lancer maintenant pour euh, votre santé, on n'a qu'une seule vie donc euh, le but c'est d'être au meilleur de sa forme le plus tôt possible et éviter des euh, désagréments plus tard. Alors deux petites questions comme ça, euh, mais juste. Pour te connaître mieux, est-ce que si tu avais un, un livre à conseiller, ce serait lequel Pour un débutant, je dirais euh, l'assiette du sportif. Donc là, on a l'impression que c'est un peu sportif, mais euh, c'est vachement des recettes qui sont en plus euh, des belles photos, etc., qui donnent envie. Elles sont détaillées avec euh, tout ce qu'il y a besoin euh, pour savoir si on veut un repas plus léger, plus gras, etc. Et surtout, il euh, y a une partie où, qui banalise vachement la nutrition et qui est super accessible à tout public. Du coup, euh, en premier livre, je dirais celui-là, l'assiette du sportif, euh, De, elle doit s'appeler Caroline. Ferreira, il me semble. Euh, De toute manière, on vous remettra le lien dans la description. Est-ce que tu as une citation que tu aimes particulièrement ou que tu préfères bah, La grande classique. Un esprit sain dans un corps sain. C'est ce que je disais. Euh, quand on est bien avec son corps, on est bien dans son esprit. Donc, il euh, faut foncer. Voilà, vous savez tout de Thierry, sa spécialité, ses habitudes, les résultats qu'il a eus avec ses clients. Regardez dans le lien de la description. Allez sur notre page Facebook Team Pubform pour retrouver toutes les infos concernant cette conférence, tous les bénéfices que vous allez avoir. Et on vous dit...